4. Donc salut à tous, c'est Tips Iron et je suis là avec Tips Primoz Non, non, c'est Primoz Tips Primoz Et c'est Iron. <rire> et donc, vous vous en doutez, aujourd'hui on fait une petite vidéo pour la fin du Tips034 Recrutement Challenge parce qu'on est le 28 août 2014. Oh putain de Xbox. ça. Ouais parce qu'on tu joues sur la grand écran En fait c'est un projecteur n'est-ce pas... Flora, TA GUEULE es méchant. Donc euh, voilà, après cette intro de merde, on va parler un peu plus sérieusement. Donc euh, les résultats seront pas annoncés aujourd'hui sur, euh, sur YouTube. Ils seront annoncés durant un edit que je vais faire bientôt là. Euh, qui devrait être assez rapide à faire étant donné qu'il n'y a que 9 clips. Il y a trois gagnants au recrutement de challenge, et donc les résultats seront annoncés sur YouTube pendant l'édit. Et voilà, comme on dit. Donc maintenant je vais parler de la Paris Games Week. Donc cette année, elle a lieu de fin octobre à novembre, et on, donc, on a décidé avec la, la TIFS, on n'en a pas encore trop parlé aux autres membres, ça donne l'occasion de pouvoir leur en parler, euh, de faire une vidéo détente sur la Paris Games Week, donc, euh, en vous montrant toutes les nouvelles les nouveaux jeux, les nouvelles... enfin euh, il y a une nouvelle console cette année. C'est vrai Non. En, euh, en vous montrant les nouveaux jeux, peut-être donc euh, Call of Duty et Warfare, Warfare, si on ne fait pas la queue pendant deux heures. Hein. Euh, pour, on pourra aussi vous montrer euh, quelques vidéos par exemple sur euh, le SWC qui a lieu pendant la, la part Week, donc un, un championnat... Euh, cette année ce sera sur Ghost, bon même si ce pas un super jeu, voilà, on n'a pas le choix et eux non plus. Donc voilà, et puis euh, du coup ça donnera l'occasion à la tips de pouvoir enfin se, se connaître, parce qu'on ne s'est pas vraiment euh, vu en, en vrai pendant ce temps. Et voilà. Et sinon, on avait une autre proposition à vous faire, enfin c'est pas une proposition en fait, euh, on, va le, on va le faire, tu vois. Ouais, <rire> et en fait, on va gagner euh, une ou plusieurs places pour euh, la Paris Games Week, donc euh, le, salon je, le salon dont je viens de vous parler. Euh, parce que j'ai l'occasion cette année comme toutes les années de pouvoir avoir quelques places gratuites donc on a décidé d'en faire gagner, on ne sait pas encore comment on va les faire gagner si c'est par tirage au sort ou par concours euh, sur Black Ops 2 ou sur d'autres jeux on sait pas encore c'est enfin, pas encore sûr hein, mais normalement on devrait pouvoir faire gagner des places concours un concours v 1 ça peut être sympa ouais un petit concours d'un v 1 un petit championnat v 1 euh, entre tout le monde parce que voilà un petit truc, ouais, un petit truc euh, sympa Mais par contre, en... enfin, je ne suis pas encore sûr d'avoir les places Normalement je devrais les avoir euh, Mais voilà, de toute façon, on vous reconfirmera euh, tout ça dans une autre vidéo Ou euh, par Facebook, ou par les réseaux sociaux voilà. Donc pour finir, je vais vous parler du... de notre 05 Team Tage. Parce qu'on approche assez vite des 500 abonnés, merci à vous. Ouais, merci beaucoup. Et donc, euh, on a notre nouvel éditeur, euh, Jun Lee, qui va partir bientôt à l'étranger, qui va arrêter d'éditer. Et donc, pour son dernier gros montage, il nous a proposé de faire notre 054 T page. Donc, je vais aller envoyer le clip et... Euh, ben bah, voilà. Ah, je sais pas, tu dis genre... Euh, ouais, merci d'avoir regardé, euh, voilà, voilà, euh, regardé cette vidéo. Et voilà, l'édite approche rapidement. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et l'édit approche rapidement. Ah, bah. Ah, bon,